avoir des solutions pour pouvoir vous-même aller plus vite, plus loin et faire sauter tous les verrous parce que vous dites ouais peut-être que j'aurais besoin de préparation mentale. Ou euh, deux, vous êtes préparateur mental et vous sentez qu'avec certains sportifs vous avez des blocages et vous n'arrivez pas à aller bah, très vite avec les outils que vous avez en préparation mentale et vous dites tiens comment est-ce que je peux aller plus loin. Donc on va essayer de voir aujourd'hui la préparation mentale en sport, dans le sport, comment bah, ça va aider les sportifs tout simplement à juste exploser leur record personnel et à être simplement soi même donc déjà pour moi la préparation mentale c'est très simple il n'y a pas besoin d'une explication euh, d'un quart d'heure pour ça c'est simplement être comme à l'entraînement en compétition être capable de même faire mieux qu'à l'entraînement en compétition pour pouvoir se surpasser pour cela ce qui se passe c'est que pour beaucoup la préparation mentale en france se sert d'outils comme la sophologie l'hypnose la méditation des ancrages la programmation neurolinguistique tout ça c'est déjà top parce que moi même à l'époque ça m'avait aidé à améliorer des choses dans ma vie mais c'est limité puisque ça ne touche pas le réel problème de fond ok le problème de fond c'est quoi souvent c'est juste revenir à une chose de base à un basique on est des êtres humains pas des fers humains pas des avoirs humains mais des êtres humains et du coup on est ici sur terre et l'important n'est pas ce que l'on fait mais qui on devient à travers nos expériences et à chaque fois que l'on a un challenge extérieur c'est souvent parce que on a quelque chose à l'intérieur qui n'a pas été déverrouillé pour beaucoup nous par exemple pour les sportifs que l'on accompagne ça va être soit ils se disent ah mais je suis qui pour gagner est ce que je m'aide de gagner est ce que ça va le faire et du coup ils perçoivent que quand je leur demande qu'est-ce qui T'agaces chez les autres, ah bah j'aime pas l'arrogance, j'aime pas les gens qui se la pètent, euh, ou j'aime pas les gens égoïstes. Donc, ça, on a un 80-20 sur les arrogants, égoïstes. Et sinon, le deuxième profil de sportifs que l'on accompagne, à qui on a d'extraordinaires résultats également, ce sont les sportifs qui ont déjà gagné plein de fois des championnats du monde. Et là, dans ce coup, boum, ça contreperf, ça contreperf, et il y a une peur d'échouer qui est là. Donc, on intervient sur, vraiment sur les deux pôles où on va très très vite en seulement quelques séances. Et là, du coup, ce qui est important de comprendre, c'est que pour le premier type de sportif qui se dit ah mais attends mais euh, j'aime pas les gens qui se la pètent, c'est important d'être altruiste dans la vie c'est important d'être humble dans la vie tout ça bah ils sont pris dans des concepts ok altruiste et égoïste ce sont des concepts c'est juste une idée par rapport à des perceptions euh, mais ça n'existe pas ok et, et altruiste et égoïste sont juste des perceptions si on va creuser au fond si on ok lui qui est égoïste il fait quoi factuellement alors ça met un peu de temps pour euh, euh, démêler tout ça mais ça arrive, mais j'en parle le plus dans, dans le livre qui est juste ici, euh, on arrive sur, par exemple, bah, être égoïste, c'est faire passer ses priorités euh, avant celles des autres, même si ce sont pas les priorités des autres. Et ça, bah, tout le monde le fait à un instant T dans sa vie. Euh, donc voilà, on va vraiment changer de point de vue là-dessus et montrer que finalement ce que l'on reproche chez l'autre, c'est chez nous que l'on le condamne. Mais tant que l'on condamne ça chez l'autre, alors on le réprime chez nous et on s'empêche de l'utiliser. Et tout ce que je réprime parce que je me dis que c'est mal, quelqu'un d'autre va l'exprimer sans même y penser. Si vous regardez bien, euh, si vous vous dites euh, ah mais ben non c'est mal d'être euh, arrogant, regardez bien tous les gens que vous percevez arrogants. Donc voilà tout ce que vous réprimez parce que vous dites c'est mal, quelqu'un l'exprime sans même penser. Donc maintenant la différence entre la préparation mentale et nous ce qu'on fait à l'académie de haute performance. Nous d'ailleurs on s'appelle de moins en moins là, seulement pour les vidéos YouTube pour euh, les articles de blog, mais en vrai, quand on interagit, quand on arrive dans les clubs ou avec des sportifs, on se on, on passe, nous, pour plutôt des consultants en performance, parce que ce qu'on fait n'a rien à voir avec la préparation mentale, puisque nous, on va beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Et donc, ça permet ensuite à la préparation mentale de bien s'imbriquer pour les gens qui gardent leurs préparateurs mentaux. L'exemple d'une sportive que j'accompagnais pour les Jeux olympiques, je veux dire ce nom, vu qu'on a fait une vidéo ensemble, donc Laura Tarantola, vous pouvez regarder une vidéo juste au-dessus ou juste au-dessous, au-dessus. Au euh, elle par exemple elle est encore suivie par sa préparatrice mentale et bah, pour autant en fait elle faisait beaucoup de méditation pleine conscience et elle sentait que quand elle arrivait sur des championnats internationaux eh bien il y re... avait cette petite voix qui la faisait douter mais je suis qui pour gagner qui était encore là et nous du coup euh, je me rappelle quand j'avais eu en, en euh, au téléphone à l'époque je lui dis, ok, ça te dirait que cette petite voix disparaisse une bonne fois pour toutes. Elle me fait euh, ah, c'est possible ça. Et je fais, ouais, t'inquiète, ça va être possible. Et du coup, bah, vous pouvez regarder le, le témoignage juste en bas. Donc derrière, elle s'est autorisée, donc en faisant sauter ses charges d'arrogance euh, et euh, d'humilité. Eh bien, elle s'est autorisée à dire bah, Tu sais quoi au jeu, je vais tout exploser Et du coup, elle, elle allait chercher une médaille d'argent. Euh, aux jeux olympiques de Tokyo pour sa première participation aux jeux olympiques et comme elle le dit sur la vidéo aujourd'hui elle n'a plus du tout cette petite voix elle n'est plus obligée de continuer à faire euh, bah, les exercices euh, qui étaient euh, proposés maintenant ça devient naturel pour elle ok donc à mon sens aujourd'hui la préparation mentale en sport c'est top parce que ça amène déjà un certain niveau euh, de conscience sur le discours interne les pensées positives etc et en même temps, à un moment donné, bah, si on va être simplement soi-même, nous en dépolarisation, on va vraiment aller très vite puisque on va travailler sur l'identité du sportif. Et ça, ça demande pas d'outils de travailler sur l'identité derrière. En fait, les ancrages, la programmation neurolinguistique, l'hypnose et tout, ça va être du plus pour venir optimiser la performance puisque euh, qui on est n'a aucune limite. Hein, euh, ce que l'on est, on est ici pour croître, grandir et c'est la partie illimitée de nous qu'on emmènera euh, bien plus loin que le sport avec nous. Et pour ça, bah, il n'y a pas de limite donc après on peut utiliser des outils de modélisation de visualisation euh, etc des ancrages pour pouvoir optimiser le potentiel mais déjà l'important c'est d'arriver en compétition comme à l'entraînement et euh, d'être capable d'aller chercher le millimètre supplémentaire et d'être capable de dire ok bah moi j'ai envie de gagner et je vais gagner et alors en fait il n'y a pas de charge là dessus même si ça se fait pas et voici pour cette vidéo euh, si ça vous a plu pensez à mettre un like qui fait toujours plaisir Pensez à commenter aussi les vidéos à partager